Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui, on va parler automobile. La semaine dernière, nous avons eu la chance d'essayer le nouveau e-tron S Sportback d'Audi, le nouveau SUV électrique et sportif. En précisant une chose, pour Audi, ce petit S ne fait pas du e-tron Sportback un véhicule sportif. Chez Audi, c'est la gamme RS qui correspond à un modèle sport. En revanche, le petit S signifie que le nouvel e Sportback a une petite dimension un petit peu plus sportive qui va permettre d'être un petit peu plus à l'aise et au passage de se faire un petit peu plaisir quand même. Alors cet e S Sportback reprend la base du e-tron 55 Quattro qu'on a déjà essayé l'année dernière. Mais Audi a ajouté quelques petites nouveautés et notamment plus de puissance puisque ce e S Sportback dispose de 100 chevaux supplémentaires grâce à un troisième moteur. Mais j'y reviens. La question de ce SUV électrique et sportif, c'est de savoir si le concept en lui-même est vraiment pertinent. Un SUV, c'est lourd, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et avec cette recrudescence de puissance, eh bien la question de l'autonomie est cruciale. Le e-tron Sportback 55 Quattro qu'on a essayé l'année dernière, disposait d'une autonomie d'environ 350 km. Ce qui n'était pas faramineux, mais relativement confortable pour une utilisation quotidienne. Que vaut ce nouvel e-tron S Sportback Nous l'avons essayé sur route, sur autoroute, en ville, mais également sur circuit et différents ateliers. Et on vous dit ce que l'on pense de ce nouvel e S Sportback. Alors, esthétiquement, cette version S du SUV électrique ne change pas beaucoup de la version 55 Quattro. On retrouve grosso modo les mêmes lignes avec des courbes et des arêtes anguleuses, un design de SUV légèrement coupé qui lui donne une petite ligne plus aérodynamique et un look, il faut le dire, assez séduisant. Alors, électrique oblige, les quatre sorties d'échappement que l'on voit sur les modèles thermiques ont disparu. Les garde boues sont plus larges de 5 cm. Les pneus de 285 mm sont montés sur des jantes de 20 ou 22 pouces et on retrouve des supports et coques de rétroviseurs argentés. Notez que Audi propose en option pour 1800 euros des rétroviseurs avec des caméras et j'y reviens un petit peu plus tard lorsque je parlerai de la conduite. En fait, les éléments esthétiques qui vont vraiment signifier qu'on a affaire à un modèle S et bien c'est tout simplement le logo S qui est disséminé un petit peu partout sur la carrosserie à l'avant, on retrouve ce logo S. À l'arrière également, et on retrouve toutes les mentions e-tron sur les portières et au niveau des trappes de recharge. À l'intérieur, pas de révolution non plus. On retrouve des finitions S-Line avec des couleurs noir et argenté, avec beaucoup de plastique, ce qui pour le prix des véhicules est un petit peu décevant. On aurait aimé des finitions un petit peu plus premium. Le changement majeur, eh bien, ce sont les sièges qui sont désormais des sièges sport avec la mention S, évidemment. Cette mention S, on la retrouve également sur le volant et sur la poignée de vitesse qui rappelle un petit peu les manettes de pilote d'avion. Ça fait toujours son petit effet. Alors, j'ai eu l'opportunité d'essayer une version avec les rétroviseurs caméra, une version sans. Et je dois dire que la version avec rétroviseur caméra est plutôt déstabilisante puisque les écrans de retour sont positionnés latéralement sur les portes, ce qui nous oblige à détourner le regard pour pouvoir regarder derrière et à quitter les yeux de la route. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais bon, après, chacun aura des sensations différentes. Sinon, cette e-tron S Sportback est spacieux, la sellerie est confortable, la position de conduite est excellente. Même sur plusieurs dizaines de kilomètres, on ne ressent pas de mal de dos ou d'inconfort. Toutes les commandes de conduite sont facilement atteignables. Enfin bref, l'équipement est au top, le confort est bien là. On est dans un véhicule confortable qui permettra d'enquiller les kilomètres sans aucun problème. Mais l'essence de sa Titron e S Sportback, eh bien, ce sont ses performances. Et Audi, pour améliorer les performances du 55 Quattro, a intégré un troisième moteur, tout simplement, pour améliorer les performances de cette version S. Ce troisième moteur est positionné sur les cieux arrière et il porte la puissance totale à 503 chevaux contre 408 pour la version la plus performante du 55 Quattro. Audi annonce aussi une vitesse maximale de 210 km heure mais surtout un 0 à 100 km heure en 4,5 secondes seulement. Alors est-ce que les chiffres d'Audi annoncés se ressentent à l'utilisation, et eh bien pendant mon essai sur le circuit de Mortefontaine, c'est un circuit d'essai qui reproduit les conditions de route départementales ou nationales, mais également avec des ateliers qui permettent de tester toutes les performances de la voiture. Moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Cette e-tron S Sportback, c'est un monstre de puissance. Le 0 à 100 kmh en 4,5 secondes, je n'ai pas pu le vérifier avec un chronomètre, mais franchement, on ne doit pas être loin. Très clairement, dès qu'on appuie sur la pédale, eh bien, le véhicule est propulsé à une vitesse fulgurante. On a la tête collée au siège. D'ailleurs, tout le corps est propulsé à l'arrière du siège. C'est vraiment puissant et impressionnant. Et si cette puissance se ressent de moins en moins au fur et à mesure que l'on prend de la vitesse. Et bien sur autoroute, lorsqu'il faut passer sur la voie de gauche et mettre un petit coup d'accélérateur pour pouvoir enclencher le dépassement, on sent que e s Sportback en a encore sous le pied. Vraiment bluffant. Et au-delà de la vitesse et de l'accélération, ce troisième moteur va aussi apporter plus de confort de conduite. Cette version S est plus agile et plus souple. En fait ce troisième moteur va notamment permettre d'ajuster le couple entre les roues de droite et de gauche en plus des roues avant et arrière. Et aussi bien sur sol sec que sol humide, cette e-tron S Sportback tient vraiment bien la route et là pour le coup c'est assez bluffant pour un véhicule de ce gabarit. En fait il y a un système ESP qui va venir assister à la conduite et ce système va permettre notamment d'aborder les courbes serrées avec plus de confort. En réalité contrairement à ce que l'on a vu Jusqu'à maintenant ce ne sont pas les roues intérieures qui vont permettre d'aborder le virage et de plus ou moins chasser ce sont les roues extérieures qui vont rectifier la trajectoire et si dans un premier temps c'est déstabilisant et bien finalement on se rend compte que le comportement du véhicule est vraiment impressionnant dans ce genre de situation on a même pu s'autoriser pendant les essais quelques drifts sur sol humide et le sportback s'est vraiment comporté de manière surprenante on a pu aborder les virages à des vitesses assez élevées et en sortir sans se faire de frayeur. D'ailleurs, sur l'ensemble des ateliers d'essai qu'on a pu effectuer avec l'Itron et Sportback, eh bien, le véhicule a relevé haut la main tous les défis. En revanche, sur route, c'est un petit peu moins concluant puisque le poids du véhicule, qui pèse quand même 2,5 tonnes, eh bien, il faut le freiner. Et lorsqu'on est sur route et qu'on approche d'un virage, il va falloir faire preuve de plus d'anticipation pour pouvoir aborder le virage sereinement. D'ailleurs, sur route, le véhicule a un petit peu de mal à absorber les défauts des routes de campagne. Par exemple, on ressent un petit peu plus les bosses, on ressent un petit peu plus les trous. Et ça, ça peut s'expliquer notamment par les cales de bras inférieures 50% plus rigides ou les barres anti-roulis 20% plus raides. Alors, on aurait mis un petit peu plus souple, mais en fait, ces petits changements Permettent de supporter les 50 kg supplémentaires du troisième moteur. Alors, l'ITRON S Sportback est un véhicule confortable. C'est un véhicule qui se comporte plutôt bien sur la route, qui a des performances de folie, parce que les 2,5 tonnes, avec toute cette puissance, il faut les déplacer. Mais la vraie contrainte du véhicule électrique aujourd'hui, eh bien, c'est l'autonomie et la recharge. Alors, avec le Sportback Quattro 55, Audi parvenait plus ou moins à limiter la casse. Pour déplacer, ses plus de 2 tonnes. Donc, on avait une autonomie de plus ou moins 360 km. Bon, là, cet e-tron S Sportback, lui, il est un petit peu plus lourd puisqu'il a un moteur supplémentaire et puis il est plus puissant ce qui fait qu'on va consommer plus d'énergie pour le déplacer. Alors Audi annonce de 354 à 368 km d'autonomie avec une consommation de 26,9 à 27,6 kWh pour 100 km selon les normes WLTP. Bon en fait euh, Audi est un petit peu optimiste parce que nous pendant notre essai on avait une consommation pour une conduite raisonnable qui tournait autour de 30 kWh par 100 km, ce qui correspond à une autonomie de environ 300 km. Et puis, dès qu'on a fait les ateliers et le circuit, où on a un petit peu plus poussé le SUV dans ses retranchements, eh bien là, on était plutôt sur une consommation de 36 kWh pour 100 km qui fait une autonomie d'environ 260 km. Et là, pour le coup, c'est très peu. Alors, Audi tente bien une petite pirouette pour économiser de l'énergie en utilisant le système de freinage régénératif. Alors, chez eux, ça s'appelle brake break-by-wire. Alors, il y a trois étapes dans ce système de freinage régénératif. La première, c'est tout simplement en décélérant donc en roue libre. Le deuxième, c'est une simulation du frein moteur. Alors Grâce aux manettes derrière le volant, on va pouvoir simuler un frein moteur, ce qui va permettre de récupérer de l'énergie. Et puis, bien sûr, il y a le système One Pedal qui va récupérer de l'énergie dès qu'on freine qu'on appuie sur la pédale de frein. Alors, Audi promet qu'on récupère 270 kW à 100 km h ce qui est plus qu'une Formule E qui est plafonnée à 250 kW. Bon, concrètement, ça nous empêchera pas de passer aux bandes de recharge assez régulièrement. D'ailleurs, Audi se veut rassurant et communique beaucoup sur le réseau de bornes de recharge qui s'étend. Il y a aujourd'hui le réseau de Ionity qui compte 326 stations de recharge en Europe, dont 72 en France. Et les 144 sites Audi France sont aussi équipés de bornes de recharge. Alors le Sportback se recharge à 80% en 30 minutes et à 100% en 50 minutes sur des bornes de 150 kW. Il faut compter 2 heures pour une charge pleine sur des bornes de 50 kW, donc celles qu'on retrouve par exemple dans le réseau Audi France, et 8h30 sur des bornes de 11 kW ce qui est plus ou moins ce qu'on retrouve à domicile. Alors au-delà des performances de recharge, eh bien ce que j'ai observé en regardant bien le dossier de presse d'Audi, c'est qu'on constate une forte hausse du coût de la recharge depuis maintenant quelques mois. Parce que avant finalement c'était très intéressant d'opter pour l'électrique, de payer plus cher son véhicule électrique puisque la recharge coûtait peu cher. Mais finalement aujourd'hui, si on veut faire un plein en électrique sur une borne de 150 watts, ça nous coûte 15 euros. Ce qui est quand même moins que du thermique, ça c'est sûr. Mais quand même 15 euros. Le plus cher, en fait, ça se trouve au niveau des bornes de 50 watts. On en a pour 30 euros pour la recharge complète. Sur du 22 kW où on met 4 heures à recharger le véhicule, bon là on est plus autour des 12 euros. Et puis à domicile, sur la recharge de 11 kW, tout dépendra de votre contrat d'électricité, bien évidemment. Bon, en résumé, vous l'avez compris, l'autonomie et la recharge, ce sont les deux gros points faibles de cette e-tron S Sportback puisque tous les 250 à 300 km environ, il faudra passer par une bande de recharge. On espère que vous aimez les aires d'autoroute. En soi, c'est pas vraiment surprenant puisque le véhicule pèse 2,5 tonnes quand même et il faut les déplacer. Et ce regain de puissance consomme aussi beaucoup plus d'énergie. Donc forcément, il n'y a pas de secret. Les ingénieurs font des merveilles, mais ils ne font pas encore de miracle. Alors le bilan sur nos essais de cette e Sportback, eh bien on est quand même impressionné vraiment par le véhicule que propose Audi. Le pari à la base, il est quand même risqué. Proposer un SUV électrique et sportif, ça représente quand même pas mal d'enjeux d'un point de vue de l'ingénierie et de la mécanique. Audi relève le défi sur le terrain des performances et de la conduite. Cet e-tron S Sportback, il est vraiment impressionnant en termes d'accélération et de vitesse, mais aussi en matière de tenue de route. On n'a vraiment rien à reprocher à ce véhicule qui est... Vraiment surprenant, enfin presque rien puisque quand même sur route, il faudra se montrer un petit peu plus prudent et anticiper davantage les virages puisque le freinage est un petit peu plus lent à cause bien sûr du poids de 2,5 tonnes de ce monstre de puissance. Bon, et puis, bien sûr, eh bien, le plus gros frein finalement à l'achat, ça va être l'autonomie parce que le SUV électrique sportif d'Audi ne tient que 250 à 300 km, ce qui est peu et ce qui va vous obliger à recharger très régulièrement le véhicule. Alors, on peut se dire que finalement, pour un usage quotidien, ça peut suffire. Mais est-ce que pour un usage quotidien, on a vraiment besoin d'un SUV sportif ça, c'est toute la question. Donc finalement, cette e Sportback est une belle vitrine du savoir-faire d'Audi. Mais pour une utilisation quotidienne, ce ne serait pas le véhicule qu'on recommanderait au grand public. D'autant que son tarif compris entre 96 600 et un peu plus de 110 000 euros, le réserve quand même à un public aux finances confortables. Et à ce tarif, bien sûr, eh bien, on exige très souvent un véhicule irréprochable. Voilà, cette vidéo d'essai de l'Itron tron S-Portback est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Précitron.